Avec moi, je fais des vidéos en oui, là, caméra là, là, là, subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude. Vidéo, en fait, c'est des amis qui ont un site euh, en, en France. Je me suis dit que ce serait bien de vous le présenter. Je laisse parler le propriétaire du ZIP. Allez, c'est parti. Bonne vidéo à vous. Et le ZIP s'appelle le Milborne. Bonjour, euh, voilà, je nous présente. Je suis Bernard et... Et Florence. Et nous avons un gîte sur le chemin de Compostelle entre Montréal, du Gers et Eauze. Voilà, avec un, avec un petit snack bar. Nous avons 11 places pour dormir en dortoir. Et nous sommes ouverts du 1er avril au plus ou moins 15 octobre. Voilà. Et donc peut-être voir un petit peu ici l'environnement qu'on a. Voilà. Le bar. Et voilà. Donc si vous êtes sur le chemin de Compostelle ou si vous projetez de marcher, n'hésitez pas. On vous accueille avec plaisir. C'est le Milborne à la motte. Voilà. Alors, le bar, il est fermé pour le moment, il va bientôt ouvrir. Ça, c'est les cartes de Jeanne. Alors, voilà, le logo du Milborne, La table pour les pèlerins, pour s'abriter pour la pluie. La future cabane qui va servir de gîte. Voilà, maintenant, on va passer à l'intérieur. On rentre dans le gîte. Donc ça c'est la première chambre alors ici nous sommes à liège voilà alors on se dirige vers le dortoir et ça c'est bruxelles et alors voilà le dortoir de 6 Ici, c'est la mûre et ça, c'est le dortoir de 3, bientôt de 4. continue dans le couloir. Alors là, on a le livre, le livre d'or, très coloré. Ici, l'espace pour les sacs, pour les pèlerins. Ça c'est l'espace euh, douche. Voilà. On rentre. Donc on a deux douches. Très très confortables. Voilà. Grande. Ben, deux toilettes. Des éviers. Et voilà. Ça c'est le gîte. Oh. Ça, tu vois un peu tout le gîte, le coin des camps voilà, le chemin de compostelle qui est ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'inscrire sur les réseaux sociaux. pour une prochaine vidéo.